de t'inviter aujourd'hui parce que ça fait quand même un bon bout de temps je te vois monter descendre et j'ai plus du temps hein ah bon? j'ai plus du temps tu sais je t'ai dit que depuis que je t'ai rencontré je ne cesse de d'être ébloui par ton charme ah bon? tu es jolie, jovial <rire> et je me suis renseigné hein? On m'a dit non, elle, elle est seule, tu peux te lancer. <rire> oh, mon chéri Chocho. Oui. tu sais, j'ai perdu mon mari, ça fait aujourd'hui 6 ans. Oui, je sais. Je suis regarder. seule, je ne sais même pas comment commencer, mais Dieu m'a mis tout en chemin. Je vais te tuner. <rire> je vais changer tout ça. Et d'ailleurs même, les histoires de cabas et autres, c'est fini. C'est oui. la dernière fois Non, c'est la dernière fois. mets plus ça Non. Désormais, tu vas porter des petits démembrés avec des pilotes, des hauts des... oh, <rire> Ça va Non, non, ça. non, non, non, non. Ça, c'est pour la cuisine. <rire> <rire> tu vas changer ça et tout. Ah bon <rire> Oui, oui. Ah, bon Maman Choco, oui. je t'aime que je t'en veux sur toi merci beaucoup donc tu sais on ne coupe pas on va doucement merci. doucement ça me fait beaucoup plaisir non ne t'inquiète pas ce n'est que le début du commencement je vais arranger tout ça en bref je vais te signer <rire> Ma baisse, c'est comment la coco vient? Ouais. Ma baisse à moi, c'est comment? Ça va. Tu vois, comme ça. Ouais, ok. Ma B.S, tu es ici à côté. Comme tu es même là, j'en profite. Tu sais, j'ai ma seule belle sœur si, que si. je peux dire n'importe quoi si. et tu me conseilles. Alors comme j'ai fait euh, mon petit cafétariat là, chaque fois il y a un monsieur qui vient là-bas, il mange, il paye, et puis il me dit qu'il va faire chemin avec moi. Il m'a alors appelé qu'on essaye de causer et mettre les points sur les îles. Alors j'étais là-bas au Sénat, on était en train de causer, et puis j'ai dit que non, je cours vite à la maison, apprêter mes condiments pour demain. Qu'est-ce que tu as dit ma belle-sœur avant de me demander conseil, qu'est-ce que toi tu en penses Selon toi. Ah, j'ai vu et puis j'ai dit, ah, je vais voir. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit, je vais voir. Tu vas voir comme tu peux accepter, non Bien sûr, je peux accepter. Donc, tu peux accepter un gigolo comme ça Un gigolo comment Merde J'avais moi dit la fessie. Okay. Non, non, non, non, non, Maman Choco, j'avais vu la fessie venir. Eh hey. C'est hey, un homme, mon encore là. Maman, donc depuis six ans, tu manigances ton plan tranquillement dans ton coin. Hey, j'ai vu ton cœur, maman. Ça n'en hey, vaut pas la peine. Ça non, non, non, non. c'est Akamba qui avait raison. Depuis ces années, elle essaie de m'ouvrir les yeux. Et moi, je suis là, je joue à la sourde oreille. Je te défends. Tous les jours, j'ai dit que non. Alors qu'au fond, tu, as, tu avais ton plan de pluie. Ton beau voulait te prendre en veuvage. Ne sais, si ton grand-mari voulait te prendre en veuvage. Tu avais refusé pourquoi? Parce que tu avais ton plan bien élaboré. Ouais, ma non, non, non, non, ouais, ma B.S. de quoi? Ouais, ma B.S. de quoi? Tu refusais d'aller en veuvage. Tu allais souffrir de quoi là maintenant? tu es notre agent, donc tu dois rester dans notre famille. Donc, je de non, non, ça. non, je ne suis plus d'accord avec toi, franchement, tu es strappole, là tu es en train de pousser très loin, franchement, je ne suis plus d'avis avec toi, franchement, ça va, hein. ah, ah, ah, peut-être dit que tu es, tu es notre agent, tu ne vas aller nulle part, juste à ce que nous on va décider, tu ne vas aller nulle part, Nulle part, tu nous appartiens. Quand oh, t'avait payé, tu es notre agent. Tu refuses le, ton grand-mari au village parce que tu as les plans derrière la tête. Tu restes là depuis 6 ans comme une sèche alors que tu manigances un gros plan comme ça derrière la tête. Tu as pris le caillot, l'oiseau à Je t'ai à l'œil. Je veux deux heures simples, tu mets beaucoup le cuve. D'accord, j'ai compris. Ma choco, j'espère que j'en peux bien ma commande. Deux heures spaghettis avec D'accord. <rire> ma choco, pardon, n'oublie pas ma sardine. Ok. Fais vite, pardon, j'ai peur. Ma là ne cuit pas depuis là, mon frère. Je vais le faire, pardon. Fais vite, tu vois la peur, moi non peur. Maman j'espère que tu as mis le cube ici. Là. Oui, j'ai mis mon fils, j'ai mis. par la fois dernière, tu as fait, tu n'as pas mis le cube, mais ça n'était pas bon. Ah. Non, et on ne mange plus trop de cube, fiston. Mais Maman Choco, il n'y a pas la mayonnaise. La mayonnaise est finie hier ma chérie, je vais acheter demain. La même chose que tu as dit hier. Non, ne t'inquiète pas, on va acheter demain. Mes copines, mangez comme ça. Demain, il y aura la marionnette. Ne vous inquiétez pas. Là. Je dis, elle, moi ne mange pas. Tu as demandé le spaghetti sauté avec la sardine, non Oui, J'ai envoyé, hein? envoyé un enfant acheter la sardine. Je veux le spaghetti sauté avec la sardine et beaucoup de piment. Il n'y a pas de souci. Maman Choco, elle veut le cube. Elle. Je ne suis pas dans les affaires qu'on ne mange pas le cube là. T'inquiète. Ok. Mais j'ai dit à ma fille, j'ai demandé une tasse de lait sinon. Je suis en train de préparer ta tasse de lait, non Moi, j'ai d'abord le spaghetti. Bon appétit. Oh, maman. Bon hey, maman Choco. Là, ça donne, hein, la clientèle a ah, très grâce à ça, bien ça. C'est ma copine ah, Maman Choco, quelle est la clientèle mon frère Tu ne que 2000 francs Tu peux déjà cotiser même 3000, 2000, tu me donnes encore 1000 francs comment non, Maman Choco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 Pour suivre si dans la vie. Tous a promis au fait tout directement.